Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Poulkit, tu es sur Commander TV, et ici ça parle... Tyrannide et Cult Gen Stiller. Ok, aujourd'hui on a la, la chance d'avoir, euh, oh le combien euh, illuminé Tourop, euh, grand maître de l'essain... Oh. Euh, qui va nous parler euh, des modifications dues au chapter approuve 2019 sur les codex Gen Stiller Cult et Tyrannid. Oui, euh, sur ces deux factions là, et plus particulièrement parce qu'à ce jour, je pense que les deux factions... Euh, se complètent très bien ouais. euh, et euh, si vous avez l'occasion de pouvoir jouer ces deux codex et de les mélanger il ne faut pas hésiter car c'est l'avenir c'est le futur euh, et en fait au voilà. final c'est fluff non, mais voilà c'est vrai que ces deux codex euh, se rejoignent maintenant parfaitement et se complètent parfaitement et tu vas nous en parler plus en détail. Alors les codex se rejoignent et se complètent, mais peuvent aussi se jouer euh, de façon euh, indépendante et, et de façon très optimisée. Mm -hmm. euh, il faut savoir qu'aujourd'hui le codex Tyrannide bénéficie euh, du Psychic Awakening 3, euh, où ils affrontent les Blue Angels ouais. et euh, des choses assez intéressantes. Alors en plus, qui vont se compléter avec les baisses en points. Euh, chapter Approve, donc j'ai commencé par commenter ça. Euh, on a globalement une baisse significative. On voit qu'il y a une volonté aussi chez Games Workshop de baisser les points sur les grosses bêtes et notamment leurs équipements. Mmh. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort. Euh, on sent vraiment que tout, sur tout ce qui est unité, on va dire de masse, type Thermagont, euh, voilà toutes ces unités qui occupent le terrain, il n'y a pas de changement en point. Par contre, sur tout ce qui est gros client, euh, là, ça va baisser. Alors, il euh, y a une baisse du BioVore qui était au début de version euh, à 36 points, qui est passé à 50 et qui la redescend à 40. Euh, ça en fait une bonne, unité, une bonne unité. Néanmoins, on va vite voir qu'avec la baisse... Euh, D'une autre unité qui lui fait concurrence, euh, on va faire peut-être l'impasse sur le biovore. Mmh. Euh, néanmoins, c'est plus abordable 40 que 50, puisque depuis qu'il est à 50 points, on ne le voyait plus ouais, sur les tables. Petit trick ça c'est sympa, c'est de jouer le biovore en chronos de façon à, à balancer des sports à 48 ouais, pouces de façon à utiliser le stratagème de Dinay ah, avec, euh, avec le sport. C'est limite là où tu as envie de rater ton jet pour toucher en fait, C'est ça, c'est ça. Tout ça à fait. Cette de tout fait. Euh, grosse baisse en points et là ça commence à causer, c'est l'exocrine qui n'a fait que descendre depuis les différents chapters à pro. Ouais. Là elle atteint euh, la basse somme de 155 points. On parle euh, d'un gros cul avec euh, enduit 14 PV, euh, save à 3 qui va balancer si elle ne bouge pas 12 tirs de force 7 euh, PA-2 et damage 2 fixe ça c'est très intéressant euh, le damage 2 fixe euh, il faut savoir surtout que maintenant avec Psychic Awakening vous avez un stratagème qui va vous permettre de faire tirer euh, l'exocrine comme si elle n'avait pas bougé alors mmh. qu'elle a bougé, c'était ce qui faisait qu'on qu ouais. qu ne trouvait pas trop l'exocrine sur les tables de jeu euh, le fait que ça soit un gros cul posé sur la table et qu'on ne pouvait pas le bouger dans quel cas si elle bougeait elle devenait mmh. vraiment peu rentable ouais. parce que elle coûtait plus de 170. Elle coûtait 170 points pour avoir 6 tirs. Bon voilà. Ouais. Là, elle baisse en points et en plus elle peut bouger tirer. Donc ça c'est cool. Euh, moi, je préconise de la jouer euh, toujours en Chronos parce mmh. que la reroll des 1, ça fait plaisir. Mmh. Euh, voilà, ça c'est. Et, et écoute son son équipement. Lui n'a pas bougé. Oui, alors l'équipement est gratos. D'accord, l'équipement okay. ah, est, est complètement gratuit. Voilà. C est, c est euh, ensuite, il y a eu d'autres baisses en points, mais je ne vais pas revenir dessus parce que c'est tout ce qui est euh, Aruspex, Toxic Queen, etc. Ce sont des, des figurines qui en fait ont, euh, malgré les baisses en points, leurs caractéristiques. Propre sur le, la data sheet est vraiment pas intéressante. Euh, donc, malgré une baisse en points, ça les rend pas forcément ah, jouables. Ouais, ouais, alors, après, bah, si vous kiffez la figurine, que vous aimez la jouer, bah, ça fait toujours plaisir de l'avoir baissé en points. Oui, euh, oui. Maintenant, si vous comptez gagner des parties, c'est peut-être pas sur ces figurines-là oui, qu'il faudra faut compter. compter ouais, sûr. Voilà. Ouais, euh, après, il y a le, alors le, ter le tervigon. Le tervigon, c'est le gros cul qui pond des gauntes, mmh. euh, qui apparaît, qui n'a pas cessé de baisser. Moi, je n'ai jamais trop vu un, une bonne unité dans cette figurine, malgré qu'elle soit séduisante dans le fait où elle pond où elle permet de ripop des gaunt dans des unités de gaunt. Ouais, mais il faut avoir euh, les points de... Ouais, les Non, non, non, de... t'as pas besoin de... Là, pour le coup, t'as pas besoin de... De... De... de points de renfort sur le... Ah oui, si c'est celles qui ont été tuées. Voilà, c'est si ça, si c'est celles si qui ont été tuées. Par sûr, contre, voilà. tu peux pas en créer, effectivement. Ouais. Euh, donc, pas, pas, pas un grand intérêt pour moi sur le tervigon, malgré que le, le, le ba la baisse des points en points soit toujours appréciable. Ensuite, on va voir une baisse intéressante, mais qui reste, somme toute, anecdotique. C'est la baisse de deux points du, Tyra du Tyranny de Warriors. Le ouais. Tyranny de Warriors qui est une bonne unité. Elle était à 20 points, elle passe à 18. Maintenant, euh, bon, bah, c'est deux points par figurine, sachant que c'est des unités de 9, donc c'est 18 points par unité quand on les joue. Mm. C'est toujours des points qui sont appréciables et qu'on va pouvoir réinjecter peut-être sur d'autres choses. Sur euh, points, voilà, c'est... Hein. Exactement. Donc, euh, c'est une bonne unité, le Tyranny de Warrior. On va voir qu'il il peut bénéficier de buffs assez intéressants avec le, avec le Psychic Awakening. Donc, la baisse de points est toujours appréciable. Mm. Euh, grosse baisse de points pour le Tyrannocyte aussi, qui passe de... Donc, c'est le, le... le drop pod. Hein c'est le drop pod. Ah, euh... oui. Oui, oui, C'est le, le drop pod bon. des tyrannides, l'énorme couille. Euh, la euh, couille elle, elle perd 25 points, elle était ah. de toute façon injouable. Euh, elle était clairement injouable. Là, on, ça commence à causer parce qu'elle est à 50 et il euh, faut lui mettre 5, euh, 5 crash-morts dessus. Donc ça, ça la monte à, à 75 points, euh, ça fait un drop pod à 75 points. Il y a des trucs à faire en plus avec les stratagèmes et les différentes euh, et les différentes combos que propose Psychic Awakening. Après pour le reste des équipements, bah on a globalement encore une fois une baisse euh, mais qui ne va pas euh, révolutionner euh, le codex en lui-même. Euh, hormis la baisse en points, moi, qui me fait, euh, euh, qui est très appréciable, c'est la baisse de 5 points du canon empaleur des Hive Guard. Alors, j'adore l'unité de Hive mmh. Guard. Maintenant, elle coûtait 288 points. Je la trouvais vraiment trop cher par rapport à son efficacité. Euh, mmh. Là, elle perd euh, 30 points, puisque c'est 5 points par arme d'économiser. Vous avez 6 figurines, ça fait 30 points d'économiser. Ça devient un pack de Hive Guard à 250 Points, sachant que les hive guard, on a tendance, moi j'aime beaucoup les jouer en chronos pour la reroll des as mm -hmm. et que on a un nouveau sort en chronos sur psychic awakening qui est assez intéressant et qui va pour euh, la, char... la modique Maudique somme. Maudique, somme, somme de charge warp oui. de 6 vous permettre de générer une touche supplémentaire sur un 6. Euh, ouais, ce qui fait mal. que sur un pack de hive guard qui va éventuellement tirer deux fois pour deux points de com, et euh, eh bien euh, vous passez le sort et euh, sur du 6, vous allez générer euh, bah, deux touches de supplémentaires. Tu n'as pas, pas moyen de mettre un plus 1 pour toucher sur cette unité-là Non, tu ne peux pas. Il n'y a, a, a pas moyen de moyenner sur ça. Mmh, Donc, tu touches à 3, tu re les As, et sur des 6, tu fais des touches en plus. Ouais, pas si dégueu, tu hein. décides de claquer ici, tu sais que tu vas utiliser ton stratagème pour tirer deux fois. Euh, judicieux de placer le sort qui va te permettre en fait d'avoir quatre tirs supplémentaires de Hive guard mmh. euh, voilà très très très bien quatre tirs de Hive guard supplémentaires c'est comme si tu avais euh, de, deux high guard en plus dans ton paquet ouais, ce qui voilà. est, ce qui est, pas ce qui est pas assez, assez intéressant ouais. mmh. euh, voilà pour ça après le reste des des, des, des armes qui baissent t'as le la gueule d'acide du Tyranofex, mais bon le Tyranofex qui est clairement injouable euh, mmh. le canon en pâleur aussi enfin non pas le canon en pâleur pardon le rupture canon là c'est son c'est son gros canon voilà. Voilà, mais c'est pas, pas très intéressant. Enfin, la, la baisse est appréciable, mais la, oh la ouais. figurine n'est pas intéressante en termes de jeu. Euh, voilà, on a fait le tour. Et après, en termes d'armes de corps à corps, il n'y a pas de changement notable, hormis euh, les, les grosses armes pour les, pour les monstres. Euh, mais moi, j'ai mis une réserve sur ces monstres de corps à corps. Donc voilà pour le tyrannide des baisses en points euh, de façon globale. Moi, ce que je note vraiment, ce qui ressort pour moi du lot, c'est la baisse de l'exocrine et la baisse des hiveguards. Il euh, y a vraiment moyen qu'on les revoie sur les tables mm -hmm. de jeu euh, et notamment avec le fait qu'ils baissent en points et qu'ils qu ont une, un up sur Alors, le leur Psychic Awakening. Surtout avec les tables chargées qui, qui se multiplient de plus en plus, ouais. les half guard vont vraiment avoir un intérêt euh, euh, croissant euh, dans les constructions de je pense, Moi, je trouve que le half-guard est, half est un très bon chasseur de marines euh, il fait euh, force 8 donc il va blesser à 2+, ouais. il a une PA à moins 2 donc ça va descendre le Marines à 5 et surtout il ignore les couverts il ignore les lignes de vue, euh, ouais. ce qui fait que vous pouvez avoiner sur vos packs d'infiltrators euh, assez sereinement euh, Voilà euh, ça peut ouvrir des brèches pour ça derrière, pas déconner, hein. une éventuelle alliance avec le culte sealer du coup je rebondis sur le culte, le culte qui est un très bon codex et qui est peut-être le codex le plus euh, difficile à jouer pour moi de cette V8. Euh, il faut vraiment, vraiment une grosse prise en main. Euh, maintenant, le codex est très bon en soi, et ce qui fait que bah, là, on est un peu mitigé entre les hausses et les baisses de coûts Il mmh. euh, y a bien évidemment une hausse significative et qui me fend le cœur, c'est euh, les aberrants. Eh bah Oui, parce que quand on en joue 30 et qu'un pack prend 60 points, eh bah, on prend 180 euh, points dans sa liste. Ça fait, ça fait mal. Hein. Et ça, ça picote. Ça fait mal. Donc les aberrants prennent déjà 3 points par figurine, ils passent ouais. de 16 à 19. Euh, et leurs armes augmentent aussi. Et l'arme improvisée, lourde, ouais. l'hypermorphe, elle le prend. Euh, elle, prend 10, elle prend 15 points. Elle était à 10, elle passe à 25. Ce qui fait qu'en fait, un pack prend 30 points de figurine ah, et 30 points d'équipement. ça part de euh, pas, hein. voilà. Après, on peut, euh, pour euh, pallier un petit peu à ce, cette prise de points, on peut se soustraire des hypermorphes, donc ne pas mettre les heavy weapons et de mettre que des aberrants en ouais. en pique en, en, en pique un... euh, ouais. à glace là ouais. euh, maintenant les pour les jouer c'est clair que les, les les armes lourdes improvisées sont extrêmement ah bah, efficaces ils sont, ils sont J'adore cette arme, mais le problème c'est que là, à 25 points, je l'aime beaucoup moins. Ouais, en fait, ça va, ça va t'enlever te, te, te, euh, un pack, quoi. Ouais, je pense que, ouais, quoi, en, même points, ça, on, en vérité, sur une liste à 2000 points, je pense qu'on ne peut plus jouer deux packs d'aberrants. Euh, on peut en jouer encore, à mon sens, on peut jouer encore un pack d'aberrants sur le build à 2000, mais pas plus. Ouais. Après, ouais, c'est plus gérable. Euh, voilà pour ça, on a aussi le Kélémorphe qui a pris 15 points. Euh, je trouve ça assez normal parce que le Kélémorphe est très fort pour 60 points euh, et, euh, et euh, 75 points, ça me paraît euh, cohérent euh, mmh. par rapport à sa létalité. Bah, c'est vrai que c'était un petit peu ce que les retours de, de, des, des adversaires du culte c'est que les personnages, il y en a une multitude avec tellement de, de combos possibles et qui sont pas chers quoi. Mm -hmm. C'est peut-être un peu normal qu'il y ait eu... Euh, Alors il y en façon... qui sont pas chers parce qu'ils ne valent pas grand-chose. Je veux dire, le Nexos, qui coûte 50 points, mais il va te permettre de regagner des points de commandement sur du 6, donc c'est quand même assez ouais, cher payé, ouais, ouais, mais ouais. pour rentabiliser ça, il va te falloir un Clamavus et un Primus pour, pour rip-hop sur du 5, mais c'est encore des personnages qui ont un coup en point mm. euh, qui vont avoir aussi leur, synerg leur synergie dans le codex, ouais, donc ouais. il va falloir euh, voilà euh, mais Mais euh, pour moi, le Kelimor, 75 points, je ne suis pas choqué. Euh, maintenant, on va peut-être lui préférer du coup le Sanctus, qui lui est resté à 60 points, et, euh, et qui a un, bon, un beau potentiel de sniping, notamment avec la relique. Euh, baisse en points que j'apprécie, moi, c'est le Achille Ride Runner, donc c'est le le petit ah, buggy le quad, hein, ouais. le quad mmh. euh, il passe de 50 à 35 points donc il perd 15 points sur son profil et en plus le laser minier lourd baisse aussi en points ah, euh, yes. ce qui fait qu'en gros pour, euh, pour une soixantaine de points vous avez un véhicule qui est assez mobile et qui vous balance des trois tirs de, de laser minier mmh. euh, donc ça c'est cool le, le seul moi c'est vraiment le seul frein que j'ai à les mettre dans ma liste et, et à m'en équiper, euh, c'est qu'ils ne bénéficient pas des cultes de credo. Euh, oui. Puisque les cultes de credo, et notamment ceux qui vous permettent de bouger et de tirer avec arme lourde sans malus, euh, c'est que sur les motos et sur l'infanterie. Donc, ah ça ne ouais, marche, marche pas sur les sûr. véhicules. Et, euh, et de ce fait, ça rend le achille euh, bah, qui touche à 4. Et s'il bouge, il touche à 5. Ouais, pas, donc, euh, pas voilà. Fifou, pas c'est pas fifou. Maintenant, il, il est vraiment moins cher, donc intéressant. Euh, voilà, le culte, le, le Lehman Ross qui descend à 107, mais le Lehman Ross en culte Gensealer, voilà, c'est euh, nul. Moi, je trouve ouais. ça nul, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Euh, voilà. Et le laser minier, il a... Non, le laser minier, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. C'est le, le laser minier lourd. Laser qui minier peut minier être non. équipé sur les H.I.R.I.D. Johnner, qui peut être aussi euh, équipé, de mémoire, sur les, les Goliaths, mais le Goliath... Ah oui, d'accord, je, je pensais que tu parlais aussi du laser minier pour mettre sur la voilà. D'accord. Donc voilà, le, le Genciner culte, on va dire que pour les unités qu'on voyait jusqu'à présent euh, en format compétitif, euh, bah c'est une hausse en point, en fait, pour lequel est mort fait les aberrants. Donc on va probablement voir plus d'acolytes qu'avant, en fait euh, enfin, revenir sur des listes avec plus d'alcoolites que, que d'aberrants, quoi. Après, l'alcoolite se suffit pas lui-même et c'est là qu'en fait, à partir du moment où autant les listes aberrants elles ont tendance un peu à se suffire à elles-mêmes. Ah, une autre hausse de points significative dont je n'ai pas parlé, c'est les charges de démolition qui doublent de, en points. Oh, putain, euh, ouais, la charge de démolition ouais, ouais. qui est à 5 points, qui passe à 10. Ce qui fait que pour ouais. un pack de moto équipé de 5 charges, on passe de 75 à 100 points ouais euh, tu, tu commences à y réfléchir en la ouais ouais c'est là ouais, c'est euh, euh, ça devient ça devient lourd parce qu'en plus c'est du D ce, ce qui est difficile c'est que c'est du D 3 damage et que c'est pas stable euh, et c'est one shot donc euh, je pense que les, les, les motos avec charges d'émolition on les verra que peu ouais. euh, voilà euh, bien, euh, en tout sûr. cas c'est pour moi c'est un nerf du culte Genstealer par la descente en point du quai, les morphes et des aberrants et des charges de démo qui étaient les trucs mmh, les plus joués mmh. euh, voilà reste que ça reste très fort et c'est pour ça que je pense que les, les petits défauts qui sont là, on va pouvoir les pallier ah, avec les le pallier codex avec Tyrannide. Euh, ouais. Voilà, donc euh, après, au, au grand plaisir des joueurs de mixer tout ça, mmh. euh, notamment avec la, la prise en main aussi du Psychic Awakening, qui est un très bon supplément mmh. pour les Tyrannides, euh, notamment par, grâce aux capacités qui vont vous permettre bah, soit de mettre des unités à, à plus 2 en couvert, quand ils sont en couvert, au lieu de plus 1. Mmh. Euh, donc ça, ça peut être cool. Euh, C'est-à-dire d'avoir des Gen Stealer euh, A3+, notamment. Euh, ou aussi d'avoir des unités qui ignorent les PA1 et 2 PA2, Donc ouais. ça, c'est ouais. vraiment cool, notamment sur un méta très Space Marines ouais. avec du Bolter PA1 et PA2. Ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, on a fait le tour. Les stratagèmes sont très bons de Psychic Awakening. Ouais. Euh, voilà pour ça. Euh, je vous souhaite de bien kiffer autour de votre flotruche ou ouais. de votre culte de credo ça reste, ça reste quand même des, des, des, des codex qui peuvent se suffire à eux-mêmes on peut les jouer en solo toujours ouais, pense, ouais. euh, mais bon c'est vrai que le, le jeu compétitif je pense, va amener quoi qu'il en soit à utiliser ces deux codex là parce que euh, le but, c'est toujours plus d'optimiser. là, les, les coûts en points et les baisses en points font que c'est vraiment vers ça qu'on va tendre, quoi. Et ça, ça fait plaisir. <rire> hein On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Et à plus, les seigneurs de guerre. Ciao, ciao. Ciao.